Une déclaration des députés. Député de Thornhill. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Uh, my riding of Ma circonscription de Thornhill est remplie de petites entreprises débutantes. J'en ai parlé hier dans mon premier discours et j'aimerais honorer les travailleurs acharnés de PME à Thornhill qui sont venus ici avec très peu et ont bâti quelque chose de rien Cela étant dit j'aimerais saluer des entreprises locales qui s'appellent Joseph McCarthy dont le propriétaire est venu d'israël il est arrivé ici récemment voulant une meilleure vie pour lui et sa famille cette nouvelle entreprise de restauration de plats à emporter offre des poissons 40 types de salades de trempettes qui nous aidera à nous nourrir et notre notre famille et la nourriture est complètement cocha cacheur L'histoire se du nom de ce restaurant est euh, qu'un homme a pêché un poisson, a trouvé un diamant et a utilisé l'argent de ce diamant pour nourrir sa famille. C'est ce qu'a fait ce propriétaire. Il a ouvert son restaurant en plein milieu de la pandémie, a embauché des gens et a desservi notre collectivité. Et il ouvre maintenant un deuxième restaurant qu'il a ouvert il y a quelques semaines. C'est une inspiration non seulement pour moi, mais pour la communauté de travailleurs acharnés qui travaillent à Thornhill, qui vit à Thornhill. Ce n'est qu'une seule histoire de réussite qui montre la détermination et de commencer à partir de rien, de bâtir quelque chose et de l'augmenter. Je continuerai à travailler fort pour les gens de ma circonscription en diminuant le fardeau administratif, bâtir un turnhill plus fort. Merci, Monsieur le Président. Député d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Oshawa a une grande histoire automobile. Depuis Sam McGloglin qui a rêvé d'une ville automobile, Oshawa est liée aux automobiles. Nous parlons de l'avenir des véhicules électriques ici en cette chambre. Monsieur le Président, L'été, c'est la saison des voitures. Chez moi, les, il y a plusieurs euh, événements où les gens amènent leurs voitures euh, pour les montrer. La semaine dernière, à Oshawa, nous avons tenu un événement. Euh, vendredi, c'était Cars on King. Samedi et dimanche, c'était le festival de la voiture. J'aimerais féliciter la ville d'Oshawa et les organisateurs euh, qui ont or, de, organisé Cars on King. Il y a, Ça a attiré beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de gens sur les terrasses. J'aimerais aussi applaudir le euh, club de la voiture qui a aidé à organiser ce festival de la voiture. Il y avait plusieurs voitures. C'était une belle fin de semaine. Nous avons partagé des souvenirs. Le Festival de la voiture existe depuis 1994. Et si vous et les autres l'avez manqué, nous, cette année, nous vous invitons pour l'année prochaine. Déclaration de député, député de Scarborough Rouge Park. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de reconnaître la saison inaugurale de les, la Ligue de basketball. Les Shooting Stars sont notre équipe. Ils ont joué au Centre de sport Adams, dans ma circonscription de Scarborough-Rouge Park. Je suis tellement fière qu'ils se soient rendus en championnat. Cette équipe s'est battue jusqu'à la fin et ils ont perdu aux Honey Badgers. Jake Hold encourageait notre équipe. Les Shooting Stars sont des résidents de partout à Scarborough. Ils inspirent les jeunes de ma circonscription à s'impliquer dans le sport. On se concentre sur les belles valeurs de leadership, de travail d'équipe et de la discipline. Cette équipe a une vraie contribution dans notre collectivité et amène une énergie positive à Scarborough. J'ai bien hâte de voir cette équipe et leurs partisans alors qu'on se prépare pour les saisons à venir. Je suis certain que le championnat pour les Shooting Stars arrivera bientôt. Député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on fait avec un stationnement vide? Les gens pensent rien en général. Mais à Sudbury, on veut créer des liens. Et donc, nous avons... Ils, ils ont pris un stationnement pour lier la collectivité. Ils ont organisé des événements de basketball. Il y a eu des... Les événements de, de lancer de, de slam-dunk, ils fournissent diff, différentes nourritures, de la pizza, des collations. Imaginez, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut faire avec la, en, si la santé mentale était bien financée en, dans la province? Le nord de l'Ontario est très frappé par les troubles de santé mentale. Le district de Sudbury a le deuxième plus haut taux de décès par opioïdes en Amérique du Nord. Demain, c'est la journée nationale de la, des surdoses, prévention des surdoses. Je demande de financer les sites d'injection supervisés en Ontario et à Sudbury parce que chez nous, on est tanné de dire merci pour rien. Député de Sarnia-Lampton, merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle d'un investissement important à Sarnia-Lampton fait par le gouvernement de l'Ontario. Le Collège de Sarnia a et développé une réputation internationale comme l'une des meilleures institutions postsecondaires de recherche au Canada. La ministre des Collèges et des universités a annoncé que le gouvernement de l'Ontario appuierait un autre projet de recherche important au Collège Lambton en investissant 600 000 dans le projet de recherche en eau. L'eau est une ressource essentielle en Ontario. Nous avons la chance ici d'avoir une abondance d'eau douce et donc ce centre est un chef de file dans la recherche. On peut ainsi, grâce à ces recherches, améliorer nos ressources en eau. Ces recherches seront utilisées pour mener d'autres opérations de recherche qui nous permettra d'attirer et de maintenir les talents de recherche les plus importants. C'est une excellente nouvelle pour la population de l'Ontario. En finançant ce collège, nous encourageons l'innovation et la recherche en encourageant la création de nouveaux emplois. Et J'aimerais ajouter que j'ai eu la possibilité, le privilège, dimanche dernier, de présenter le, le ministre, le solliciteur général plutôt, à ma circonscription. Et donc je vous remercie de nouveau, Monsieur le Président, pour le temps qui m'a été accordé. Député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. C'est ma première déclaration en Chambre et j'aimerais reconnaître que le 31 août est la journée internationale de prévention des surdoses. Les gens utilisent les drogues depuis l'histoire de l'humanité, mais ça ne devrait jamais être une, une sentence à mort. Les gens qui utilisent les drogues souvent sont noirs, autochtones, racialisés, trans, des gens qui ont des troubles de santé mentale ou des handicaps. Leur vie compte. Les surdoses ne se produisent pas seulement dans la, vie, dans la famille des autres. Si vous n'avez pas été encore touché par la mort de quelqu'un par une surdose, croyez-moi, cela se produira. Le financement de logements abordables et des gens qui veulent obtenir un traitement est important. Nous devons mener le changement sur les premières lignes, tout particulièrement à Toronto et ailleurs. À ceux qui sont sur les, lignes, sur les premières lignes, vous avez été à trop de funérailles et lorsque les choses changeront et elles changeront, nous, ce sera grâce au bon travail que vous faites aujourd'hui. Merci. Député de brentford brent Merci, Monsieur le Président. Samedi dernier, j'ai rencontré des gens de notre club de curling pour célébrer deux subventions de la fondation Trillium. C'est des, de, des subventions plutôt qui ont été utilisées pour mettre en place des équipements de réfrigération qui permettront à l'installation de durer plus longtemps mais épargneront aussi des centaines de dollars en énergie. Avant la les nouveaux arrivants de la pré... avant, avant la pandémie voulaient aider, se sont demandés si la façon de s'intégrer était le curling, ils avaient bien raison. Ces clubs sont utilisés pour des rencontres, des célébrations, des événements de bati, de pour, afin de bâtir l'esprit d'équipe. Il y a très peu de liens entre le curling d'aujourd'hui et d'avant. Auparavant, c'était à l'extérieur, maintenant c'est à l'intérieur. Une chose demeure, c'est que c'est toujours un sport qui appelle à la camaraderie et qui permet aux amis de se rencontrer. J'aimerais remercier la Fondation Trillium de l'Ontario parce que ces subventions permettront à ces clubs de curling d'acheter de l'équipement, d'accommoder les, les rassemblements et de mieux servir notre circonscription, tout, tout comme ils l'ont fait au cours de la pandémie. Merci, Monsieur le Président. Député de Beaches East York. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis toujours fière de prendre la parole en cette belle chambre pour parler de Beaches East York. Je suis allée à un pique-nique organisé par le programme Pégase. Après une pause de deux ans, ça a été une belle occasion de reconnecter pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme. C'est un groupe communautaire fondé en 1994 par Mary Perrata et un petit groupe de femmes pour aider les adultes avec un retard de développement qui terminaient l'école et avaient très peu d'écoles. Et il y avait très peu d'occasions d'apprentissage suite à l'obtention de leur diplôme. Avec ces programmes, Pegas tient aussi un film, un festival du film et ils ont aussi un magasin qui appuie le projet par ses revenus ainsi que ses participants. C'est un espace incroyable qui évolue pour pour combler les besoins de ces clients qui sont vieillissants, nous avons des commanditaires privés, mais deux des organismes, euh, deux membres de cet organisme malheureusement sont décédés, et deux fonds à la mémoire de Gavin Moore ont été créés pour aider les participants qui sont euh, qui vieillissent. Cet organisme aide ces personnes à demeurer actifs. Le soutien doit être donné à tout le monde. Avec les compressions qui ont été faites en santé, en, à, à la santé, des organismes tels que gaz sont très importants. Nous avons l'obligation de nous assurer que ces organismes puissent survivre et fleurir. Merci. Député de Mississauga Merci monsieur le président. La semaine dernière, au cours de la 31e journée de l'indépendance de l'Ukraine, j'ai été heureux de me joindre au Premier ministre et du ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ainsi que l'ambassadrice ukrainienne à la Lighthouse de Toronto pour une exposition qui s'intitulait Ukraine, terre des braves. Nous avons aussi participé au. Nous avons aussi parlé du euh, festival ukrainien qui se tiendra du, à partir du 18 septembre. J'aimerais remercier Moscow Transport et Cycle Manufacturing qui ont travaillé ensemble pour envoyer une aide humanitaire à l'Ukraine. J'aimerais aussi remercier les Ontariens, incluant plusieurs dans ma circonscription, qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens chez eux et dans leur collectivité. Près de 25 000 au cours des six derniers mois. Alors que je ne peux pas tous les nommer, j'aimerais remercier la, le Sheridan Park Family Church d'avoir recueilli des dons, que ce soit des vêtements ou de la nourriture, pour les familles ukrainiennes qui restent dans nos hôtels. Nous avons une belle communauté ukrainienne à Mississauga qui a des conséquences positives sur l'Ontario. Que ce soit des athlètes, par exemple Johnny Bauer qui joue pour les Toronto Maple Leafs, et Igor Antonov, qui réside à Port-Crédit depuis très longtemps. Nous accueillerons toujours les réfugiés et notre gouvernement s'assurera toujours qu'ils aient accès aux ressources et services dont ils ont besoin. Encore une fois, joyeuse fête de l'indépendance Slava-Ukraine. Déclaration de député. Député de Durham. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de reconnaître un anniversaire important qui se sera célébré dans deux semaines pour l'un des régiments des armes, Forces armées canadiennes. Le régiment de l'Ontario célébrera son 156e anniversaire le 14 septembre 2022, ce qui fera que le régiment d'Oshawa est le plus vieux à servir en réserve au Canada et l'un des régiments armés les plus, les plus importants dans les forces armées canadiennes. Il a commencé en 1966 à Whitby, en Ontario, comme le 24e régiment de, de l'Ontario. Les Black Cats ont servi le Canada et les citoyens du monde dans différentes campagnes militaires. L'unité s'est battue dans la Deuxième Guerre mondiale avec l'invasion alliée de la Sicile euh, en 1943. Ensuite, ils se sont battus dans la Leary Valley et se sont rendus jusqu'à Ortana. en 1945. L'unité est entrée au, dans le théâtre nord-ouest de l'Europe. Ils ont v, v, gagné une bataille à Arnhem. Plusieurs soldats sont aussi des soldats bénévoles pour l'OTAN. Ils se sont rendus au Cambodge, en Bosnie et en Afghanistan. Je suis fier de féliciter Robert Chapman, le, leur colonel, Nancy Shaw, lieutenant-colonel, et Christian Karen, une autre lieutenant-colonel. Merci, Monsieur le Président. Merci, c'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations. De...